Je suis venu pour soutenir Nathalie Perrin-Gilbert parce que c'est une très belle personnalité. J'ai pu voir le travail qu'elle a mené ici, sur la Croix-Rousse, sur les pentes, en tant que maire, et apprécier son courage, apprécier sa tenacité, apprécier aussi la force de ses convictions, parce qu'elle représente la gauche dans toutes ses valeurs, c'est-à-dire des valeurs à la fois d'humanisme, mais aussi des valeurs critiques, la volonté de donner la parole à la, à la population, d'avoir une gauche citoyenne et en ce moment nous sommes dans dans une période où la gauche euh, se cherche et la subit en euh, ce qui concerne le parti socialiste dont, dont je suis membre un, un très sévère échec euh, à l'élection présidentielle je ne crois pas que ce soit un échec des idées mais c'est un échec euh, d'un parti qui euh, puis d'un gouvernement euh, qui a beaucoup renoncé au cours euh, des dernières années alors il faut des des, des personnes nouvelles, des personnes qui, qui incarnent justement une flamme nouvelle pour reconstruire la gauche. Je ne crois pas que le social-libéralisme du président de la République soit la solution. Il a aujourd'hui une large faveur dans l'opinion, mais il faut équilibrer. Il faut équilibrer au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas que cette Assemblée soit, soit une chambre de béni-oui-oui, -oui, une chambre où simplement on se contente d'approuver ce que propose le président du gouvernement. Il ne faut pas un pouvoir verticale où tout vient d'en haut, une forme de, de monarchie jupitérienne. Il faut au contraire qu'il y ait, au niveau du pays, comme ça s'est exprimé dans de, beaucoup de mouvements, dans l'élection présidentielle et avant, il faut qu'il y ait un dynamisme, il faut qu'il y ait une parole qui soit prise en considération. Il faut qu'à l'Assemblée nationale, dans laquelle j'ai siégé pour un certain nombre de mandats, on entende des voix fortes, on entende des voix authentiques, non pas des gens alignés, mais ceux qui disent, ce qu'ils ressentent, celles comme euh, Nathalie Perrin-Gilbert, qui diront ce qu'elle entend de la population, les révoltes, les critiques, les enthousiasmes, euh, tout cela, c'est nécessaire, parce que sinon l'Assemblée nationale sera une chambre d'enregistrement, une chambre croupion, et donc, dans notre pays, il faut faire vivre la démocratie. Alors, je pense que la démocratie, elle doit vivre avec euh, des belles personnes comme euh, Nathalie Perrin-Gilbert, et dans cette circonscription, qui est une circonscription très composite au niveau des quartiers et des arrondissements, Nathalie Perrin-Gilbert sera être à l'écoute, à l'écoute et transmettre les désirs, les volontés de la population. Éviter que le gouvernement fasse tout, tout seul, et ne tienne pas compte de l'opinion du peuple. Sinon, je pense que nous nous préparons de mauvais lendemains pour notre pays.